Bonsoir tout le monde. Euh, par où commencer Il y a beaucoup d'instructions différentes qui existent en Sparkle, beaucoup de façons de faire, beaucoup de façons de faire les mêmes choses. D'ailleurs parfois euh, on peut euh, pour un même résultat passer par plusieurs euh, par plusieurs voies. Euh, ça aide de penser aux questions en Sparkle comme un graphe que l'on parcourt. Et Parfois, il y a plusieurs façons d'arriver au but, et euh, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce soir, je voulais détailler un petit peu ce qu'on appelle les préfixes. Les euh, si on pense à ce parcours et aux questions que l'on pose en sparkle comme sujet, verbe, complément, euh, ces fameux verbes entre deux, ces prédicats euh, peuvent prendre des formes très diverses. Il euh, y a une liste un peu sans fin. On va peut-être pas tout regarder ce soir, euh, mais dans l'heure qui vient, j'ai envie de vous en montrer plusieurs. Euh, les plus utiles, les plus courants, je passerai plus de temps dessus. D'autres, peut-être que je passerai juste une seconde ou deux. Euh, S'il y en a que vous connaissez, et que vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Euh, ou si vous ne connaissez pas et que vous avez des questions, justement, euh, voilà un peu le programme de ce soir. En espérant que je ne meurs ni de chaud ni de tout. <coughs> voilà. Donc on va passer sur mon écran. Et donc euh, voilà, on est donc sur query. Hop là, si je rendais le, <coughs> le plein écran. Donc query.wikidata.org. L'interface habituelle. Je la passe en grand, c'est plus pratique. Et donc euh, les boutons d'aide en haut, j'en parle pas souvent, mais là il y a un bouton aide. Euh, il y en a deux en fait. Il y a, je vais ouvrir modèle de données et liste de préfixes. Alors liste de données, euh, c'est extrêmement beaucoup d'instructions, d'explications sur tout un tas de choses. Euh, ça montre en contexte certains exemples de requêtes, mais c'est des requêtes très complètes qu'il faut un peu entre guillemets savoir analyser. Euh, ceci dit, j'aime pas mal ce schéma qui montre les liens entre les différents nœuds dans le graphe, comment passer d'une information à une autre, euh, sachant que dans 90% des cas, on fait de là à là, donc d'un élément, WD, vers un autre élément ou une valeur avec WDT, WDT comme propriété, parce que c'est souvent une propriété Wikidata qui est derrière ça. Euh, bah en fait vous voyez que voilà déjà ne serait-ce que pour vous montrer qu'il y a énormément de chemins et de propriétés, de, propriété, de préfixes existants, euh, bah voilà, ça c'est déjà ne serait-ce que même si vous comprenez pas forcément ce schéma, euh, vous comprenez au moins qu'il y a beaucoup de façons de faire. Euh, typiquement, là vous voyez un lien qui est un peu tout seul, c'est le schéma Abot euh, à propos d'eux et c'est le, le lien qui se fait entre un article sur un wiki, Wikipédia, Wikisource, Commons, peu importe, et euh, un élément Wikidata. C'est en fait le lien de. Alors, je vais ouvrir un élément Wikidata, ça sera mieux. Au hasard, Rennes. Euh, tous ces liens là qui sont à gauche, à droite, excusez-moi, euh, les liens vers euh, toutes les Wikipédias, puis si je descends, là, il est en charger, vers Wikinews, Wikicote, Wikivoyage euh, et Commons. et eh tous ces liens là sont stockés, voilà, avec ce chemin-là, about. Et euh, autant parfois, vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'arriver, par exemple, d'un élément à sa valeur. On peut passer tout droit, ou on peut faire le tour par là, ou en faire des tours, des grands tours parfois. Euh, si on veut passer d'un élément à son lien interwiki, euh, on n'a pas le choix, il n'y a que ce chemin-là qui va falloir, enfin, qui existe et qu'il faut donc utiliser. Contre-exemple de ce que je te disais qu'il y a toujours plusieurs chemins. Euh, voilà je vais pas forcément m'apesantir dessus mais sachez qu'il existe et qu'il peut toujours être utile de revenir euh, se référer à ce, à ce schéma et sinon donc du coup là toujours hein, j'ai cliqué ici donc je vous redonne pas le lien mais c'était modèle de données liste de préfixes et donc liste de préfixes elle est là et vous voyez que des préfixes il y en a énormément euh, encore une fois 90% des cas on utilise wd wdt mais en fait il en existe beaucoup beaucoup plus certains qui ont beaucoup d'instructions qu'on va utiliser souvent euh, qu enfin qu'on va utiliser plus souvent que les autres euh, d'autres qui vont avoir très peu d'instructions euh, voilà euh, pareil là ce qui est intéressant c'est plus de savoir que la liste existe où elle est disponible et euh, ce qu'elle contient euh, je vais pas forcément tout montrer euh, quand on fait une requête si vous, vous souvenez je parle d'un élément par exemple si je commence à taper quelque chose, wdt, je peux taper euh, localisation, par exemple localisation, et il me propose une propriété. Et ça marche de la même façon avec les autres préfixes. Par exemple, si je fais rdfs et que je fais contrôle espace, il complète. Et par exemple derrière rdfs, il n'existe que label. Il n'y a pas le choix, si on commence par rdfs, c'est label. Euh, alors plutôt que de prendre n'importe quel élément, on va prendre le fameux élément ren. Et on va mettre dans un label. Euh, donc voilà, une instruction simple et efficace, mais qui fonctionne, qui est fonctionnelle. Euh, si vous savez pas à quoi sert une, une, une, un préfixe et son instruction, le mieux, c'est encore de prendre un exemple simple où vous savez déjà à quoi vous attendre dans le résultat. Donc là, par exemple, ren. Je sais où sont les éléments, qu'est-ce que c'est. Donc je peux lancer cette instruction, et puis cette requête, par d'ailleurs. Et là, voilà. j'obtiens des résultats avec euh, plein de langues. Et alors, d'ailleurs, si on survole, oui, que ça c'est en PNT. PNT, c'est quoi Le pontique, peut-être Rennes en PRG. PT, portugais, ça je sais. PTBR, portugais brésilien, etc. Parfois écrit en cyrillique. Euh, bah, c'est d'ailleurs du russe, très exactement. Euh, en si sénégalais, peut-être Sri lanka ouais, ça peut y ressembler. Voilà, reine en serbe, reine en etc etc. Donc en fait vous donnez vous doutez bien, et vous aviez déjà un indice avec le mot de l'instruction label, qu'en fait ça c'est ce qui va nous permettre de récupérer les libellés ici. Euh, si je les trie par ordre alphabétique d'ailleurs. Euh, en premier on a le latin avec "condat redonum". Tiens, c'est marrant, c'est. Ok. Si euh, je descends, je dois trouver Rennes euh, en breton, Roison par exemple. Ici, c'est marrant que ce soit dans plusieurs langues. Normalement, c'est qu'en breton, breton gallois, ok, évidemment gaélique euh, gaélique. L'autre écossais irlandais gaélique. V, je ne sais plus ce que c'est. GV cornique euh, KW et OC. Occitan, ok, d'accord. Donc euh, tout cela, c'est logique que dans les langues celtiques, ils aient repris le nom en breton. L'Occitan, c'est un peu plus étrange, c'est plus par un, un certain militantisme peut-être. Mais bon, après tout, euh, c'est sans doute que la Wikipédia en Occitan a choisi ce nom, j'imagine, si on vérifie ici. MNO. je suis passé trop vite. Au Occitan. Non, Occitan, ils ont mis Rennes. Hum, ouais. Ça pourrait être euh, bon. Bah, peu importe. Donc du coup voilà ce préfixe RDFS là, qui à chaque fois la l'url vous donne des détails, mais des détails que pas forcément très parlants, ça ressemble à ça, ce genre de page. Voilà, ça marche pas. Donc, là. Euh, ça ressemble même à... On n'a même pas accès puisque c'est un fichier RDF qui veut télécharger directement. Vous ne voyez pas l'écran, mais il y a un truc qui... Euh... On pouvait accéder complètement, non Non je ne sais même plus. Non, non, il pas. Bon, ça, voilà. Mais c'est un documenté technique, pas forcément parlant. Le mieux, c'est que je vous explique. Euh, bonsoir à ceux encore qui arrivent. Maintenant. Euh, donc voilà, RDFS, euh, label. Et euh, donc là, j'avais un indice. Ça s'appelle label. Je l'ai stocké d'ailleurs dans une variable label. J'ai vite deviné ce que c'est. Mais parfois, vous avez aucune idée de ce que c'est. Donc vous pouvez mettre value tout coup et puis on va faire des autocomplétions sur les autres Donc RDF par exemple, RDF type. Pareil pour RDF. Donc là du coup c'est RDF c'est le premier de la liste. Oui voilà c'est le premier de la liste. RDF, RDFS qui est là. Euh, dans les deux cas il n'en existe qu'un. Euh, D'ailleurs ça aurait été intelligent de le trier par un ordre alphabétique. Ça peut être plus d'importance. Un... Étrange de le mettre. Un... Je sais pas s'il y a une logique derrière. Bref, RDF type et voilà je mets value. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, pas de résultat, parce qu'en fait, euh, RDF type ne marche pas sur un élément. Euh, il faudrait que je passe, euh, comment je vais l'appeler, euh, pas, pas cup, pas item, du coup, euh, je vais l'appeler sujet, par exemple. Et puis on va faire limite 1, Vous allez voir un résultat. Euh, donc voilà, par exemple, Wikibase dump à pour a pour RDF type schéma dataset. Ça, honnêtement, j'en connais pas trop d'utilisation. On peut regarder dans les exemples, ça c'est aussi une bonne façon de faire. Tout le tout, tout, que ça charge, si on peut peut-être s'en servir sur les lexem pour récupérer seulement les formes et RDF type. Donc là, il y a un exemple, un exemple qui est pas bon, je trouve. Et voilà cet exemple là est, pas, est plutôt pas mal euh, une propriété a pour rdf type d'être une propriété qui base property donc euh, voilà un, un exemple d'utilisation mais c'est très rare euh, après il y en a d'autres que je vais honnêtement même pas forcément vous montrer xsd c'est pour tout ce qui est unité notamment euh, ou ce on va pas s'en servir très souvent, CC on va pas forcément s'en servir souvent. géo on va s'en servir, mais uniquement quand on va manipuler des coordonnées. Euh, donc c'est un cas très spécifique qu'on va pas voir. Par contre, Wikibase celui-là on va s'en servir souvent. Euh, donc ça je vais l'approfondir. Euh, ontolex, DCT on va s'en servir aussi parfois sur un... tout ce qui est Lexem justement. Ils ont des, ça c'est très spécifique ontolex. Euh, Lex connexical euh, d'ailleurs tiens est-ce que ce lien là marche ou est-ce qu'il nous renvoie directement vers une page aussi à télécharger Non, là ça ça marche. Donc voilà, c'est le même type de fichier qu'on aurait pu avoir tout à l'heure, mais là maintenant pour ce sens. Mais chez Ama.org elle-même à peu près. Donc voilà le. <coughs> divers explications en mode XML, dans un fichier pas toujours. Euh... Lisible comme ça, euh, donc euh, voilà une description rapide, un modèle pour représentation des informations lexicales. Voilà, si euh, puis vous voyez que c'est très long, donc on va pas descendre jusqu'au bout de tout. Voir, mais si vous avez un doute sur à quoi sert euh, un préfixe, le regarder comme ça vous donne déjà. Bah là, ah oui, on euh, Est-ce que lex ça veut dire lexical ou euh, ou euh, lex la loi en latin? Qu'est-ce que c'est que c'est un ontologie euh, bah Vous pouvez voir, là tout de suite, il vous dit lexical. Et comme ça, vous avez des indices. <coughs> euh, donc, ontolex, on va voir un peu DCT, schéma, Wikibase. Je vais vous montrer cela déjà, ça va être pas mal. Euh, je vais commencer... Tout à l'heure, on avait du coup RDFS, label, qui était pour le libellé. Et si vous connaissez les éléments Wikidata, vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle des descriptions. Schéma description. Et donc je vais le stocker en desk. Et puis on va, on va garder Rennes comme exemple, c'est pas mal. C'est assez rempli pour donner des résultats intéressants, mais pas trop pour pas casser la machine. Voilà. Donc comme tout à l'heure, euh, du coup ça c'est du plein texte, donc on a bien du plein texte en résultat. Hein. Euh, du texte quand même, avec si vous voyez au survol, il y a une, une étiquette de langue qui est associée. Et donc euh, voilà euh, les descriptions, les 38, tiens c'est marrant, il n'y en a que 38 entre guillemets description de Rennes, euh, voilà donc en français, commune française du département d'Isle-Vilaine, et des variations euh, dans d'autres langues. Souvent d'ailleurs on voit que ça commence par commune, parfois insiste sur le côté que c'est une commune, euh, une ville plutôt qu'une commune. Euh, commune française, game aussi, euh, lieu principal. Euh, les principales euh, capitales, chef-lieu, chef-lieu de la région Bretagne, euh, chef-lieu aussi en breton de la Bretagne, c'est une commune dans beaucoup d'autres langues. Euh, une ville de Bretagne en allemand, ici on voit, puis après, de langue, je ne suis pas capable de parler suffisamment. Euh, ça, c'est venir France en chinois. Le reste, je... bref. Donc, chez ma description, ça permet de ré récupérer la description. Il n'y a pas d'info bulle au survol. Oui, euh, à Charazin, on a déjà établi que c'était euh, un problème de ton côté. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait toujours pas été résolu. Euh, mais normalement, vous avez une, une bulle au survol. Euh... Ah, par contre, moi, je la vois sur mon écran, mais euh, OBS que j'utilise pour. Euh... Euh, diffusé sur stream euh, sur twitch ne doit pas récupérer la bulle c'est pour ça que ça ne sert à rien désolé euh, bref euh, on avait vu aussi d'ailleurs un, un truc un peu spécifique pour tout ce qui est libellé et, euh, et description c'est que voilà on a ce service d'ailleurs vous voyez une deuxième fois hein, a un wiki base de points dont on parlera tout à l'heure qui permet de récupérer. Euh, tu fais une capture de fenêtre et pas d'écran sur OBS Une euh, question. Je capture. Je capture la fenêtre, effectivement. Euh, parce que, vu que j'ai un double écran, je sais pas ce que ça ferait si je doublais l'écran. Euh, C'est peut-être que je peux capturer. Je regarderai ça pour avoir bonne question. C'est une bonne remarque, Erwan. Merci. Euh, donc, l'infobulle que vous ne voyez pas ici vous donne le code langue. Donc, euh, là par exemple, NB et euh, NB, c'est le norvégien Bokmul. Donc, ça, je m'en souviens, euh, mais je connais pas tous les codes à chaque fois. Donc, ES Espagne, CA Catalan, FR France. Bon, ça, ça va. Mais là, typiquement, tous les chinois chinois z Hans, euh, simplifié ZH tout court qui est du traditionnel d'ailleurs. On le reconnaît là ZH Hans traditionnel et ZH HK. Euh, Hong Kong. Euh, bon, ça c'est des je reconnais. Ça c'est des langues arabes, farci persan donc et arabe arabe. Voilà. Bref, euh, c'est pas le moment de tester. Non, je teste pas ce soir. Je ferai une prochaine fois. Euh, voilà. Donc bref, ce que je disais, c'est que euh, avec euh, cette instruction très spéciale, j'en pas, vous pouvez récupérer déjà, libellé, description. Euh, mais il se trouve que parfois vous aurez besoin de manipuler et pas juste de l'afficher. Quand vous voulez juste l'afficher, cette ligne-là fonctionne très bien. Quand vous voulez les manipuler, par exemple vous voulez euh, dans toutes ces descriptions ne de garder que celles qui commencent par la lettre C ou qui commencent pas par la lettre C, parce qu'on a vu qu'il y en a beaucoup qui commençaient par C. Peut-être que les autres sont des erreurs. Je peux vouloir les filtrer. Euh, dans ce cas-là, pour faire un filtre, il faut forcément l'avoir euh, récupéré euh, la description ou le libellé, c'est la même chose. Avec soit RDFS Label, soit chez euh, ma description. Je vais vous la partager d'ailleurs cette requête. Euh, ça peut être toujours pertinent de se référer Label. Voilà. Euh, je la lance. Et du coup j'aurais deux. Voilà. Et puis en plus du coup c'est plus sympa de les avoir tous les deux euh, affichés l'un à côté d'autre. Euh, puis alors une minute tant qu'on y est. Du coup, euh, on va faire un filter langue de la description ou du label, c'est pareil, peu importe l'ordre. Euh, pas langue avec un point d'interrogation. Égal. Non, de la description. Et toujours pas point d'interrogation. Parce que là, du coup, il met tout ensemble. Euh, Rennes en AF sud-africain sans doute, euh, enfin fréquence, euh, en face d'un truc qui correspond pas du tout. Donc euh, c'est un peu ridicule. Euh, si je fais ça, voilà, là je les ai bien. Vous voyez que vous avez le libellé et la description dans la langue, donc en arabe dans les deux cas. AR, AST, Asturien, euh, BN, Bengali dans les deux cas. Voilà, ça je peux vous le partager, ça marche pas mal. Ça montre d'ailleurs aussi au passage que euh, par défaut, si vous lui dites pas que les deux colonnes soient dans la même langue, il vous donne les libellés, et les descriptions un peu en vrac, et à vous de vous débrouiller entre guillemets. Euh, donc parfois faut bien penser quand on manipule euh, ce genre de choses. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit ensuite euh, Autoex schéma. Donc on a fait schéma description. Schéma, il y en a beaucoup d'autres. Donc là, par exemple, si on fait un contrôle espace, il auto-complète. Ah oui, puis vous voyez toujours pas le, la bulle qui s'affiche. Ah, je suis ridicule en fait à chaque fois. Ah si, là vous voyez un bulle. C'est bizarre. Hum, donc voilà, schéma about, schéma name, schéma description, date modified, article, is language, is part of. Euh, beaucoup de choses qui sont pas toutes toujours utiles. On a utilisé le schéma description, le deuxième, le troisième. Il y a quelques-uns. Le schéma about, comme je le disais au tout début, c'est pour stocker les liens. Euh, sauf que si je suis bête. On voit l'autocomplétion, oui merci Envel de le confirmer. Schéma about il fonctionne dans l'autre sens du coup, parce que c'est là que c'est important de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Non, pas là. Quand j'étais sur Manuel Utilisateur, Sparkle, modèle de données. Sur ce schéma là, vous voyez bien qu'il y a des flèches, elles ont un sens. Et c'est de l'un vers l'autre. Donc là, c'est bien de l'URL, schéma bot vers l'élément. Donc link, schéma bot, ren. Et ça, si je lance, ça me donnera, par exemple, les 122 liens wiki. Euh, donc voilà, des Wikipédia, évidemment. SV, Wikipédia, SW, euh, etc. etc puis, il doit y avoir des codes news On avait vu tout à l'heure aussi. Alors, si je triais par ordre peut-être que je les aurais plus simplement Voilà, Commons par exemple et ici. Commons pour euh, Donc, ça, ça peut être pratique de récupérer. Euh, euh, comment ça s'appelle De récupérer les liens URL. Euh, surtout qu'après, vous pouvez en faire d'autres choses. Euh, par exemple, on peut faire. Euh, zut. c'est quoi ces schémas Aussi il part off, euh, Wikisource, euh, source a pas marché parce que l'article Rennes n'est pas sur Wikisource. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre Je vais prendre Victor Hugo déjà. Victor Hugo, et, euh, et ça, ça va marcher sur Je réfléchis avant de faire des choses parce que du coup, j'improvise un peu, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais bon on va tenter euh, et du coup il se part off on peut l'utiliser de deux façons soit on met alors il faut mettre l'URL complète à chaque fois c'est un peu chiant faut pas que je me trompe quand je tape Org comme ça on va tenter non je me suis trompé quelque part je m'en doutais je suis bête euh, hmm. HTTPS peut-être Aïe, euh, non, bah alors ça c'est moi qui suis fatigué. Bah, HTTPS, mon doutais. Je suis bête. Ah bah c'est ce qu'on me dit dans le. Merci Dalph, dans <rire> le chat. Voilà. Donc ça, ça me donne euh, le lien vers une wiki source en particulier. Je pourrais mettre par exemple en wiki source. Et il va me donner sur la wiki source en anglais. Du coup, maintenant que je sais, ça va marcher. De wiki source machin. Euh, mais on peut aussi faire pour toutes les wiki sources. Et là pareil on va utiliser du coup, euh... alors, du, coup du coup maintenant je m'en souviens et là c'est wikibase wikibase euh... wiki wikigroup voilà et là je peux utiliser Wikisource source en toutes lettres euh, avec un si je ne suis pas trompé alors comme je disais ces instructions qu'on utilise moins souvent donc je ne les connais pas par cœur je les connais moins par coeur. Si ça marche, et ouais, c'est bien ça. Donc là, on a les 22 pages sur les 22 wikisources où il y a une passion qui sur Victor Hugo. Donc vous voyez, dans les différentes langues donc euh, en allemand, en anglais, en espagnol, français, italien, coréen, bengali, catalan. Tchèque, persan, farci, euh, espéranto, finnois, je ne sais plus, on, hongrois, lituanien, polonais, portugais, roumain, russe, ukrainien, arabe, pa, c'est une langue d'Inde sur laquelle, Pen, ben, ben, peu importe. Euh, donc voilà, ça c'est un petit outil, euh, enfin une petite façon de faire aussi que, que j'utilise assez souvent. Donc voilà, avec schéma about pour avoir le lien. Et euh, si on veut préciser, pas avoir tous les liens, mais schéma is part of pour avoir le lien vers un site précis. Soit euh, HTTPS, fr faire Wikisource si on veut que sur un site précis. Soit on peut mettre Wikibase Group si on veut une série de. Une série de projets. Là j'ai mis Wikisource, j'aurais pu mettre Wikipédia, j'aurais pu mettre plein de choses. Euh, par contre, ça peut être un peu lent. Vous voyez qu'on a mis déjà presque 20 secondes pour avoir ces 22 résultats. Alors, une seconde par résultat, quasiment. Euh, c'est un peu, un peu lent, il faut éviter de trop en abuser. Mais c'est possible. Euh, on va continuer sur notre lancée. Schéma. Donc on a vu description, on a vu about, on a vu article. On va voir date modified, ça c'est pas mal. Euh, on va reprendre ici du coup euh, Rennes, et donc bon, vous, vous en doutez bien avec le nom Date Modified, c'est la dernière date de modification. Et donc là en l'occurrence, ça vous dit que l'élément euh, Wikidata sur Rennes a été modifié euh, la dernière fois, le 29 mai 2021. Ce qu'on peut vérifier à la main d'ailleurs en vous faisant voir l'historique ici. Et en voyant que effectivement euh, le 29 mai 2021, le contributeur vedac 13 a ajouté un lien vers la wiki FRR euh, Frison, un truc comme ça, j'imagine. Je connais pas tous les codes langues par parker encore, normalement. Si je survole ici, bah, vous aurez toujours pas un faux Et puis d'ailleurs, Frison du Nord, c'est ça, référent. Y c'est de l'arménien, oui, tout à fait. H y c'est arménien. Je, maintenant que je le vois écrit en plus ici, tout à fait, effectivement, vu la forme de l'arménien, c'est bien l'arménien. Et HU c'est le hongrois par défaut, par déduction. Je veux dire. Euh, voilà, donc ça, ça peut être pratique si euh, vous voulez prendre tout ce qui se trouve. Hein, Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre des lieux qui se trouvent situé en Ille et Vilaine par exemple euh, et ces lieux ont une date euh, et la date est euh, on va faire un filter d'abord filter l'année la, de la date donc hier de la date est inférieure à euh, 2015 par exemple puisqu'il y a des éléments qui n'ont pas été modifiés depuis 2015 il n'y en a pas et si je mets 2020 Voir si je ne suis pas planté quelque part, il y en a quelques-uns donc 2019. À la si par date, voici bah, si, 2015. Il y en avait non, bah, non ils sont en 2015, pas avant 2015. Donc, euh, si je prends avant 2016, par exemple, je vais avoir voilà les cinq, les six articles euh, sur des lieux situés en il et vilaine. Euh, hop là, on va passer ça pour que ce plaisir comme ça qui ont une date de modification et cette date de modification et euh, l'année de la date est avant 2016. Donc là j'ai tous ceux de euh, beaucoup en octobre, mai décembre 2015. Et deux secondes de résultat c'est assez court. Donc je peux me permettre de mettre une instruction en plus pour récupérer non seulement le lieu, mais son label en français. Et du coup la date. Voilà. Donc euh, voilà, le contour de la motte, euh, la tour chape de la masse, le dolmen de mon Noël, et lyon de la Rochette, pierre de Bandonnée alignement de mon Noël. Tiens, deux choses à mon Noël d'ailleurs. On peut supposer que c'est la même personne qui est passée sur les deux. Euh, et s'ils ont été modifiés depuis longtemps, bah, peut-être qu'ils sont à vérifier. Euh, oui, typiquement. Ah oui, il y a nature, pays, localisation, et c'est tout. Il n'y a pas de coordonnées, il n'y a pas de.. Pas d'image, il n'y a rien. Voilà, voilà, typiquement une bonne façon de faire. Voilà, pareil, menhir, France, Macérac localisation et puis rien de plus. Euh, alors qu'on pourrait au moins mettre facilement période néolithique, euh, date de construction euh, néolithique, peut-être plutôt euh, une coordonnée, ça doit pouvoir se trouver. Une image, on a peut-être aussi. Voilà, ça a été un import fait par un bot en 2015. C'est logique que ce soit les deux mêmes. Euh, le bot d'ailleurs n'a pas dit quelle était sa source, euh, donc il euh, bah, faudra rechercher. Mais, euh, c'est sans doute des monuments qui sont inventoriés, on peut-être peut, peut trouver des infos facilement. Euh, donc voilà, euh, je vais la partager aussi celle-là. Il me semble que ça peut vous être utile. Donc le euh, Date Modified, et puis avec euh, du coup un peu un exemple en contexte, parce que euh, la requête toute seule est pas forcément. Enfin l'instruction toute seule n'est pas forcément pertinente. Avec une requête autour, ça peut vous donner des idées. Euh, là du coup j'ai pris les plus anciens, mais il suffit par exemple d'inverser. Et mettre euh, 2020, et puis du coup, vous avez les plus récents euh, non, évidemment. Par contre, du coup, j'en ai énormément, euh, euh, des d'ailleurs, qui ont été modifiés aujourd'hui. Usine marémotrice de la Rance ou chapelle euh, à Motangé, euh, et d'autres, euh, bah voilà, plus de plus en plus anciennes. Euh, normalement, un élément Wikidata c'est très souvent changé, quand même, ne serait-ce que pour des gens qui rajoutent des libellés ou des choses. Euh... Ailleurs, euh, on devrait. Enfin, c'est. Un élément n'est jamais fini complètement parfait. Il y a toujours des choses et des petits détails à rajouter. Euh, à moins que vous parliez les 400 langues du monde dans le Wikidata et que vous ayez tout mis et que vous ayez mis tout, enfin, énormément d'infos. Souvent, il y a toujours des trucs à revoir. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, je regarde les plus anciens. Euh, mais par contre, si vous organisez un concours ou quelque chose comme ça et vous savoir euh, ah, est-ce que les articles ont été déjà changés récemment, ben, vous pouvez faire comme ça. Euh, ou si vous cherchez, euh, on peut faire des choses marrantes avec la date de modification des, des articles qui ont été modifiés le jour de la mort de la personne ou le jour de la naissance de la personne, enfin des choses comme ça. On peut faire des, des requêtes marrantes. Euh, Acharazin nous dit, Poulpi n'a pas terminé le boulot, ben visiblement pas. Euh, ceci dit, euh, ça dépend toujours des sources. 2015 en plus, je sais plus quel outil il y avait pour faire des imports en masse dans Wikidata, mais pas aussi cool que OpenRefine maintenant. Donc euh, peut-être qu'il s'est dit qu'il repasserait dessus et qu'il ne l'a pas fait. C'est aussi le principe du wiki. Hein. Euh, c'est totalement. Euh, c'est dommage, mais c'est pas inhabituel. Euh, sachant qu'en plus sur la Bretagne, c'est peut-être même moi qui lui avais demandé à l'époque. Euh, je regarderai, je compléterai. Voilà. Euh, voilà. On recommence, on va faire une requête simple. Euh, schéma, on a vu tout ce qui était intéressant ou pas du coup même uh, j'arrive plus à me souvenir ce que c'est. In, in language um, x langue. On va voir ce fait déjà. Je vais faire pareil avec même Puis on va faire un limite, euh, limite deux, pour avoir deux exemples. Ah oui, ça permet de récupérer la langue d'un lien. Le lien vers ab machin a pour langue ab. Euh, c'est pour les liens du coup ici. C'est d'ailleurs, c'est exactement cette petite case là, ce qui veut dire d'ailleurs parfois <coughs> que ça sera le code interne, par exemple simple, c'est un code interne, un code langue qui est propre à Wikidata et à l'univers Wiki, euh, mais qui ne veut rien dire dans l'absolu, sachant que simple c'est l'anglais simple en l'occurrence. Voilà, et schéma même. Stocker dans les même pareil. On va faire deux exemples, voir ce que ça donne. Ah, oui, bah c'est le sujet bête. C'est la partie qui va avec. Du coup, c'est la fin du lien. Euh, du coup, euh, bah du coup, tiens, c'est marrant. On peut mettre les deux ensemble. Schéma euh, in language, langue, et puis euh, et plutôt que de prendre sur un élément au hasard, on peut prendre REN de nouveau. Voilà. Et donc là. Ah, zut, pourquoi ça marche pas Qu'est-ce que j'ai. Comment c'était tout à l'heure C'est parce que c'est abot, c'est dans l'autre sens, c'est ça Hop là, non, par contre, là, ça c'est une mauvaise requête. Ça. On commence. De... Voilà. Et trop vite, je fais n'importe quoi. Euh, oui, donc X, il faut que ce soit un URL. Donc. On va l'appeler URL, ça sera plus clair de l'appeler comme ça. Et donc URL, schéma, about. Euh, et puis là, je vais prendre par contre Q647. Et là, ça va marcher. Voilà, parfait. Et là, je peux enlever la limite du coup. Et voilà. Du coup, j'ai 122 liens euh, que j'avais tout à l'heure, mais au lieu de les avoir que tout à l'heure, les liens bruts, il me m'extrait euh, ce qu'il appelle le nom, qui est le nom de la page ou de l'article si c'est wikipédia de l'entrée si c'est wiktionnaire enfin etc., etc et la langue euh, ce qui fait que c'est propre et ça évite euh, par exemple si entre http et https si on se trompe bah là on est sûr euh, ceci dit maintenant ils sont tous en https euh, mais voilà on a le code langue d'ailleurs euh, simple du coup Ah ah, tiens, j'ai bien fait de vérifier quelque chose. Si je vais sur simple. .wikipedia. Ah oui, voilà. Donc le code langue ici, c'est simple, mais ici dans l'étiquette, il nous met en simple. Il nous aide à donner un code à peu près standard quand même. Alors que ça, là, le simple. Wikipédia, c'est peut-être fait standard. Je me demande ce qu'il fait pour. Ah bah voilà. Par exemple, normand. En français, en non sur Wikipédia. On utilise le code NRM pour le normand, la Wikipédia en normand, ce qui est une hérésie totale parce que le NRM, normalement, c'est le code d'une langue d'Asie, le Narum, qui n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Euh, mais euh, ça date d'une époque où on avait commencé comme ça, donc maintenant on n'y touche plus. Et donc là, on voit qu'il donne fr-x-nrm pour donner un vrai code. Euh, un vrai code ISO. Bref, euh, c'est pas forcément la peine que je passe beaucoup plus de temps. J'aurais pas le temps de voir tout ce que je voulais voir, mais bon, m'en doutez. Partage cette requête quand même, et un, si je m'abuse, normalement on a vu toutes les instructions qui commençaient par schéma. abot pour les urls, NEM pour la, le nom de l'article, la fin de l'url, description pour la description d'un élément, date de dernière modification, in language, is part of article x, y, 2. Ça ne fait rien. Je ne sais plus ce que ça fait schéma article. Euh, tant pis. Bah, euh, si je m'en souviens plus, c'est sans doute que c'est pas utile. Si quelqu'un s'en souvient, d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à réagir. Euh, voilà. Donc ça, je vous disais, schéma, on va voir. on euh, dct, je garde pour la fin, pour les XM éventuellement. Wikibase. Par contre, ça, clairement, on va utiliser Wikibase pas mal. Là, il y en a énormément. En plus, il y a des services qui utilisent Wikibase. Donc on voit que quand on commence à taper juste Wikibase, euh, sans rien du tout, il nous en propose énormément. Euh, je vais peut-être pas faire. Oui, il est déjà 38, donc je vais pas faire une démo à chaque fois. Euh, en plus, ça va peut-être parfois pas forcément vous parler. Par exemple, Wikibase Rank, pour ceux qui à qui ça parle, vous voyez tout de suite que c'est le rang dans Wikidata. Vous voyez que cette information, par exemple, a le statut de rang préféré. Pour rappel, les rangs vite fait. Euh, population par exemple, un moins souvent un rang. Voilà. Le rang c'est le petit bouton ici qui est 9 fois sur 10 sur euh, rang normal mais qui par exemple pour la dernière population en date ici a un rang préféré. Si vous voulez récupérer cette information, il faut utiliser Wikibase Rank. Et d'ailleurs vous voyez que là donc du coup je fais sujet vers complément je les appelais X et Y parce que je sais plus forcément ce que c'est. Là j'aurais pu l'appeler rank d'ailleurs vous voyez que là le x c'est un WDS déjà, c'est un statement particulier. Le rang là, il est pas, enfin il est sur la valeur, c'est-à-dire que vous avez l'élément renne avec une propriété, une valeur, et sur cette valeur vous avez un nouveau truc avec un peu comme les qualificateurs, un peu comme ça, ce fameux schéma là. Il faut, bah ben voilà, rang qu'il est ici non il est ici entre le WDS et la valeur vous voyez il est pas au niveau de l'élément donc si je voulais prendre les rangs sur Rennes il faudrait que je prenne euh... Euh... voilà j'ai dit que je faisais pas puis finalement je vous montre mais les rangs ça peut être intéressant euh... c'est pas courant mais le jour où on a besoin c'est bien de le savoir euh... bah, on peut prendre la population d'ailleurs population Hop. Euh... Euh... Par contre, il faut que je mette un point, sinon ça va pas marcher. Ça, ça va marcher Non, c'est parce qu'il faut que je mette P. Ben voilà. C'est ça. Si je veux passer de WD à WDS, il faut que j'utilise P et pas WDT comme j'ai. Voilà, Rennes a une population. Et cette population, je veux en connaître le rang. Et donc voilà, par défaut, hum... enfin, on ici, voilà, me donne qu'un. Et si voilà, il me donne tous quel que soit leur rang. Donc m'en donne un de rang préféré et les autres de rang normal. Euh, voilà, je sais pas si c'est pertinent que je vous le partage, mais tant qu'elle l'a fait, autant vous la partager maintenant. Euh, tiens, bonsoir alios au passage. alios qui fait euh, lui aussi tous les mardis soirs, en euh, 1h20, euh, sa session sur le tour de Wikisource. N'hésitez pas à rester sur Twitch si ça vous intéresse. Euh, voilà. Mettons XY, et puis on va voir les liens qui existent. Alors, du coup, qu'est-ce que j'avais dit ah oui, j'avais dit il y a B comme badge. Euh, le badge, est-ce que j'ai un exemple à sur Rennes Est-ce qu'il y a un Non, il n'y en a pas. Alors, on va prendre euh, la tour Eiffel. Je sais que la tour Eiffel est monument historique euh, article de qualité dans une langue. Donc on va le retrouver. Voilà, donc le badge, juste pour m'aider. Voilà, donc en allemand. Euh, je sais pas si vous voyez au survol l'infobulle là d'ailleurs, mais il vous dit que c'est un article de qualité. Pour récupérer cette information là cachée ici, il faut utiliser WikiBase Badge. Euh, et en français, euh, il n'y euh, a pas de libellé, euh, il n'y a pas d'article de qualité sur la tour Eiffel, je croyais. Mauvaise mémoire. Tiens, bah, par contre en vietnamien, vi, c'est un bon article. Voilà. Euh... Wikibase. Uh -huh. Property tagia clem clem. La plupart des, des des choses ici, on va pas s'en servir souvent dans des cas très particuliers. Alios, je pensais que le monde était fait que de WD et WDT. Capot la, la révélation. Mais oui, totalement. Dans 90% des cas, on n'utilise que WDT pour les propriétés et WD pour les éléments. Euh, il se trouve que quand on veut dans des trucs un peu particuliers, euh, en fait, WDT WD c'est là, c'est ça. WDT c'est la propriété, WD c'est l'élément. Mais dès que vous voulez récupérer quelque chose qui n'est pas là, donc là par exemple un, un petit qualificateur ici, une référence ici, et qu'on va plus loin à un niveau de profondeur, si on veut récupérer les alias, les libellés, descriptions, si on veut récupérer en bas les liens, tout ça, tout ce qui est pas dans le schéma de base, euh, on va dire, euh, bah, c'est plus VDT, WD. Et euh, bon, il y a beaucoup d'informations qui est là, hein, donc on s'en sort. Et puis, euh, là, par exemple, si je récupère pas les références de base, euh, en plus, euh, <rire> date de création de la Tour Eiffel, référence, le, le, le livre Guinness des records. On doit avoir une ou deux. Euh, référence de meilleure qualité entre guillemets, je dirais plutôt que la Guinness d'accord. Euh... W... Ah, oui, très bonne remarque Denvel, euh, J'en profite pour le préciser. Euh... Qu'est-ce que Ah, bah si, on va, prendre, on va prendre de la population de Rennes. Si je prends WD, donc je pars de l'élément Rennes et que je monte WDT population. Et là, je récupère dans une variable que j'appelle pop. On a vu tout à l'heure que dans Rennes, il y avait une dizaine de valeurs. Mais si je fais ça, Q647, si je fais ça, j'ai qu'une seule valeur qui ressort, qui est la dernière. J'ai le rang préféré. Parce que, euh, Wikidata étant relativement bien fait, euh, ou pop, euh, mais sur ce coup-là, en tout cas, je trouve que c'est plutôt intelligent, euh, la population, voilà, toutes les valeurs, elles existent. Mais quand on demande, notamment avec des outils comme Sparkle, mais avec d'autres outils, le comportement par défaut, en tout cas avec certains instructions, c'est de donner que celle de rang préféré ou celles au pluriel euh, qui sont au rang préféré, s'il si y en a plusieurs, mais euh, de meilleur niveau. Et pareil, s'il y a des rangs normaux et des rangs, euh, le, le rang en bas qui s'appelle le rang, euh, je dis toujours obsolète. Ah, il change de nom hein, de temps en temps, déprécié. On dit souvent aussi, euh, bah, il nous donnera que les normaux et pas la dépréciée. Et s'il y avait que des dépréciés, je sais pas si nous des dépréciés. Je pense qu'il devrait nous donner en ce cas euh, parce que déprécier, c'est quand même problématique. Voilà. Euh, donc, si je voulais les autres, celles qui sont d'un autre rang, comme j'expliquais tout à l'heure, d'ailleurs, le rang euh, de rang normal, euh, il faut utiliser du coup p et pas wdt. Et on me confirme que merci Envel que WDT ne donne pas les dépréciés, ce qui est assez logique. Euh, L'idée de WDT, c'est de vous donner euh, les meilleurs par défaut. Mais euh, déprécier, c'est tellement pas bon que même s'il ya a que ça, on prend pas. Quoi. Euh, voilà. Euh, voilà. Donc pour les avoir tous, les valeurs, il faut utiliser P. Et donc là, euh, par contre, si j'utilise P, euh, j'atterris pas à la valeur, j'atterris à un nœud intermédiaire et ensuite il faut que j'utilise euh, bah, PS là en l'occurrence euh, donc ça je vais l'appeler euh, nœud comme le nœud intermédiaire et une deuxième fois nœud ps donc là du coup c'est la même propriété population Top. et là voilà j'ai les euh, cette population euh, quel que soit leur rang D'ailleurs, à la limite, tant qu'on est ici, je peux prendre le fameux nœud que j'avais tout à l'heure, nœud, et qui base, rank. Et je le stocke Alors, en français. Et donc voilà, je vois ici, du coup, toutes les populations avec le rang. Je sais que celle-là, c'est le rang préféré euh, actuel, et euh, les autres. Euh... Et si j'avais des dépréciés, par contre, P me donne les informations fausses. Si ça vous amuse de voir les erreurs de l'histoire, ah, on a cru longtemps que la Terre mesurée était plate. On ne l'a pas beaucoup cru, mais il hein, y, y a beaucoup de mythes autour. Euh, par contre, le diamètre de la Terre a été plusieurs fois recalculé. Et les valeurs fausses anciennes, euh, je ne suis pas sûr que ce soit avec Laurent déprécié d'ailleurs sur ce là Mais enfin bon. Hum, si ça vous intéresse de voir les informations fausses, euh, vous pouvez le faire avec euh, le P. Voilà. Donc voilà les différentes populations de Rennes. À différentes dates euh, à la limite, non je vais pas vous partager ce lien parce que euh, voilà je vais pas passer il est moins le cas moins 10 si je vous laisse un peu de temps pour les questions en plus à la fin pour être sûr que vous avez compris euh, voilà on a euh, j'ai pas montré voilà tous les PR, PS, pq psv qui sont d'ailleurs quand on est dans la liste des préfixes euh, préfixes full list ou préfixes euh, ils sont groupés quand même en plusieurs groupes il ya un tous ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont préexistants à Wikidata. Et ensuite, tout cela, c'est les préfixes propres à Wikidata. Ils ont été inventés par et pour Wikidata, entre guillemets. Il y a WD WDT, les fameux. Et il y a tout cela, WDT, N, S, P, PS, PSV, PSN, PQ, PS, etc. Et c'est pour récupérer justement tout ce qui est qualificateur. Euh, euh, tout ce qui est qualificateur. Euh, donc là, par exemple, si je prends euh, date. Normalement, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai toutes les dates à laquelle cette population est vraie. Parce que tout à l'heure, j'avais juste le rang, vrai ou faux. Enfin, normal ou préféré. Donc je sais que préféré c'est la valeur actuelle. Ou la plus récente en tout cas. Euh, mais les autres, je ne savais pas euh, aucune idée si c'est les plus anciennes. Euh, or là, voilà, si je les trie par euh, date, est-ce que euh, elle est strictement croissante 215. De... Non, on voit que la population a un peu baissé. Un peu beaucoup baissé en fait d'ailleurs. Euh... Enfin beaucoup, non. Mais euh, elle a connu un pic en 2016 et elle a descendu euh, en 2017 et pour revenir pour remonter un peu en 2018, mais pas tout à fait au niveau de 2016. Donc, on voit voilà que la population monte et descend. Euh, donc faut pas juste fier à la plus grande population et la plus récente. Euh, C'est bien d'avoir. Euh, Qu'est-ce que j'avais si je clique là il va rien me donner hein. Ah si ah, ça c'est très bien. Donc là, WDS, avec un code, euh, dont vous n'avez pas à vous préoccuper particulièrement. Ah si, hein, d'ailleurs, le début, QC47, je pas fait gaffe qui était significatif. J'allais dire, les chiffres ne absolument rien dire. c'est pas vrai. Le début, c'est l'élément. Le reste ne veut rien dire, par contre. Euh, donc voilà, ça, si on clique dessus, il nous envoie bien vers, voilà, cet ensemble population avec date. Et du coup, ouais, si je veux récupérer ce qualificateur, donc, comme je disais, ici, avec PQ. Et ça c'est déjà un peu plus intéressant je vais vous le partager que juste en normal et préféré voilà euh... je vais taper l'outil basse pour juste réfléchir à ce qu'il y en a d'autres des traits généraux que je voulais vous montrer ce soir j'ai prévu un peu ah, Wikibase Statements. Ça, je vais vous montrer celui-là pour finir. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas euh, à les poser maintenant. Avec le décalage horaire, je les aurai tout à l'heure. Euh, X euh, Pour les dix dernières minutes. Voilà. Donc Wikibase Statements, euh, comme son nom l'indique pas tout à fait, d'ailleurs, euh, compte le nombre de statements dans un élément. Donc là, l'élément euh, q 47 Rennes toujours à 190 euh, statements euh, déclarations donc euh, ça peut être autant ça que euh, techniquement voilà un libellé une description ça compte aussi comme statements euh, et ça c'est pratique parce que euh, on sert parfois du nombre de statements comme un indice de la célébrité euh, ou de la complétude non pas de la, de la célébrité de la c'est ce qu'il faut que je vous montre après d'ailleurs euh, de la complétude donc là pareil je peux prendre en euh, tous les lieux situés en île et vilaine et je les euh, je leur demande pour tous ces lieux euh, le nombre de statements et euh, je ne pas les avoir enfin je sais pas il y en a 3000 quelque chose comme ça sans doute à hein, 7000 quand même ouais on voit que euh, celui-là, je ne sais pas ce que je sais, je regarderai tout à l'heure. en a 263, c'est celui qu'on a le plus. Et qu'après, il y en a beaucoup avec voilà, typiquement deux statements. Ça, c'est des éléments qui sont très vides. Euh, comme tout à l'heure, hein, ça peut être un indice de, de choses à compléter. Une rue où il y a juste écrit route de l'OEAC. Euh, il n'y a même pas typiquement là, quand même, sérieusement, pays égale France. quoi Ça prend deux secondes d'en mettre une de plus. Qui a fait ça Pire. Ça, 2020, c'est récent. Il n'y a pas le. Ah, on me dit que les libellés ne comptent pas dans le nombre de statements. C'est purement les statements. Statements. Il me semblait qu'ils comptaient autre chose. Ils comptent peut-être les. Alors, je te laisse confirmer ou pas, d'ailleurs, infirmer euh, Anvel. Euh, peut-être les, les liens URL ils comptent, sont comptés dedans. Il me semblait qu'il y avait autre chose qui était compté que purement les, les choses. Mais peut-être que je fais, rien c'est je l'utilise pas forcément beaucoup discussion et d'ailleurs c'est une route pas une voie ouais il y aura beaucoup de choses à passer dessus c'est intéressant que j'ai fait ça il y en a beaucoup en plus avec deux oh putain il y en a plein ouais. d'ailleurs ce que je peux faire effectivement c'est faire un filtre x inférieur on va l'appeler nb comme nombre à 10. Regarde ton exemple. Ah bah oui, je suis bête. S'il y avait les libellés, ça veut dire qu'il y avait un.. Les libellés sont pas pris en compte, effectivement. Logique. Euh, par contre, ouais, hein, peut-être autre chose est pris en compte, je ne sais plus. Donc voilà, tout un tas euh, 4810. 4810 éléments en est vilaine uniquement, j'ai pris qu'un seul département. Je me doutais que ça serait un peu grand. Euh, où il y a des choses à revoir. et euh, Je pense qu'il y en a de tous les titres. Arrondissement de Montfort. Euh, là, il y en a 9 quand c'est déjà pas mal. Ceci dit, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je sais pas comment ils comptent exactement. fort faudrait que je regarde euh, comment fonctionne statement, ce qui compte. Parce que là pareil, ce qui compte pour 1 ou 2. Intéressant, en tout cas clairement. Il compte pas les descriptions libellées ou alors il compte si comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord, donc il compte pas les entrées Wikipédia. Je n'ai rien dit. Il compte bien donc où le nombre de vraiment le nombre de statements. Ok, c'est logique. Je pensais qu'il faisait autre chose. On pas. Et donc là, effectivement, vu qu'il y a deux valeurs, ça fait deux... S'il y a plusieurs valeurs par propriété, ça fait pour chacune des valeurs. Par contre, là, il y a plusieurs qualificateurs et il les compte pas plusieurs fois. Ça, c'est sûr. C'est logique. Euh... Voilà. Est-ce que je vous ai partagé cette requête-là Je ne crois pas. Euh... Plutôt que 10, je vais mettre 5. Ça va me déprimer un peu moins. Il n'y en a plus que 1000, entre guillemets. Euh... Alors, il n'y en a plus que 1000 maintenant, parce que du coup, je vais m'en occuper ce soir. Euh, comment distinguer statement et identifiant euh, Ça c'est une question qu'elle est bonne. Euh, parce qu'on a vu que du coup les identifiants sont comptés comme des statements. Euh, du coup il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire bête, sans s'en préoccuper trop, c'est de prendre ceux qui ont pour nature d'être un identifiant, hein, propriété Wikidata d'un identifiant, etc. Euh, sinon il faut trouver le type de données, identifiant externe donc là on avait vu qu'il y en avait une qui était identifiée en le la lettre grave ouais, voilà, comme ça et de sens on va prendre l'arrondissement du coup euh, d'abord prendre... on peut prendre tout propriété et valeur. Euh... Ça aurait été trop simple. Euh... Ouais, voilà, c'est ça, Wikibase identifier. Ah, d'ailleurs, tiens, c'est parfait. C'est une bonne façon aussi de voir tous les trucs qui existent. c'est le... J'aurais dû commencer par là tout à l'heure. Euh, si je prends un élément, donc là j'ai pris un rendissement de mon forme j'aurais pu prendre autre chose, propre value, il va me donner tout ce qu'il y a sur cet élément. Donc là par exemple, il commence par nous donner une version qui nous intéresse pas, la date modifiée qu'on a vu tout à l'heure, la description qu'on a vu tout à l'heure, le libellé aussi, on les a vus tout à l'heure. Les alias, je n'ai pas parlé, mais tiens, c'est un des rares qu'utilise Scos d'ailleurs. Scos, euh, alt label, et voilà. Wikibase statement 9, Wikibase site 3, Wikibase identifier 1. Euh, est-ce que ce 1 est compris dans le 9 ou est-ce que j'ai mal compté Je vous laisserai vérifier de votre côté si vous intéresse. Puis après, du coup, il y a tous les propriétés classiques, un hein, WDTP17P31 machin etc. Il n'y a pas énormément d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, pour répondre à ta question d'alf. Euh, voilà, Wikibase identifier. Wikibase, alors autant on l'a vu au tout début, hein, RDF, il y en a qu'un, type. Et RDFS, il n'y en a aussi qu'un seul. Schéma, il y en a déjà un peu plus. 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, à wiki euh, Wikibase, par contre, là, il y en a.. Euh, toute une, une chariété toute une charrette pleine euh, je sais même pas combien il y en a une trentaine sans doute il y en a énormément bah, il y en a pas mal voilà par exemple là, les trois derniers euh, concernent euh, tout ce qui est l'exem il y en a plusieurs la géo qui concerne les, euh, bah, les coordonnées géographiques on a vu le wiki d'ailleurs aussi tout à l'heure pour le groupe de wikipédia Time précision, c'est beaucoup, après il y a beaucoup de choses autour de voilà du type de données, du type de.. Du type de, de type de la propriété, du type de valeur. Il y a beaucoup de choses différentes autour de ça. Donc la wikibase, on les a pas tous vus. Euh, du coup, je sais ce que je vais faire la semaine prochaine. On continuera là-dessus si ça vous intéresse. Euh, pour finir, est-ce qu'il y a des questions Est-ce que. Est-ce que ça a été clair ce que je vous ai dit ou pas Est-ce que ça vous a donné des idées éventuellement Je peux partager la requête qui donne le nombre d'idées Euh. Cette, bah, la requête là, tout simplement. Je pense que c'est celle-là. Et je l'ai partagée la semaine dernière, celle-là, mais je vais la repartager. Hein, tout, pourquoi pas. Je mettrai peut-être pas dans la description YouTube par contre pour ce coup-là. Je ne sais pas. Je verrai. Si, parce que sinon les gens vont, vont pas la trouver. Mais voilà. Et donc du coup là on met n'importe quel élément. J'aurais pu mettre Rennes Q645. Et du coup voilà. Mais le problème c'est que si je mettais Rennes comme ça, euh, vous allez voir qu'on se retrouve avec énormément de descriptions et de libellés au départ. Et on, il faut plusieurs pales avant d'arriver aux autres trucs intéressants entre guillemets. L'avantage de l'arrondissement de Montfort c'est qu'il n'y avait pas grand-chose. Euh, du coup, ça c'est les classiques. Voilà, j'ai pas parlé de site link, mais j'en parlerai la semaine prochaine, du coup c'est le nombre de liens. Et euh, WDTN, il faudra que je parle la semaine prochaine aussi. Donc, assez pour normaliser les valeurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement Est-ce qu'il y a des euh, remarques, commentaires aussi divers que variés euh... Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse Je vais continuer un peu la semaine prochaine. Euh, pas forcément beaucoup. Euh, parce que c'est un peu rébarbatif honnêtement de tout se faire passer. Ça, c'est le genre de vidéo qui sera peut-être plus intéressante. Euh, à, sur YouTube, à revenir plus tard pour revoir euh, chacun des préfixes à quoi il correspond avec mes explications. Euh, Envel me dit, j'ai mis la requête sur le pad. Parfait. D'habitude, je le fais. Euh, avant j'essayais de le faire en temps réel. Maintenant, je le fais après. Euh, si j'ai le temps et puis je le fais sur youtube en fait directement en description de la vidéo euh, voilà euh, ceci dit le pad au moins il y a tout sur un seul document pour ceux qui chercheraient en bon, une fois c'est encore mieux euh, le lien du pad qui du coup vous a été donné par la nouvelle j'ai pas besoin de leur donner et il me semble que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire il manque quelques sections sur le pad. Oui, bon bah, Je vérifierai, j'essaierai de compléter. Euh, ceci dit, toutes les vidéos sont sur YouTube. Euh... <rire> oui, je crois que depuis, le... depuis janvier 2021, j'ai tout mis sur YouTube à chaque fois. Euh... Ouais, à vérifier que je ne pas de bêtises, mais il me semble que c'est le cas en tout cas. Euh... Donc du coup, vous pouvez retrouver ce que je vous ai dit précédemment d'une façon ou d'une autre. Normalement, c'est pas perdu. Et puis je suis toujours contactable si vous avez des questions, évidemment. Euh... si euh, Pour conclure, du coup, s'il n'y a toujours pas de questions, il n'y a toujours pas de questions. Euh, la session, enfin, les, la, la saison, pardon, des, des, des wiki événements euh, commence à. est partie et bat son plein en ce moment, là. enfin, va commencer à battre son plein euh, rapidement. Il y a eu le Wikimedia Hackathon il euh, y a une semaine ou deux déjà, euh, mais il y a beaucoup de conférences qui arrivent là, hein, qui, qui vont se dérouler euh, de début juin euh, presque jusqu'à la fin de d'année, euh, notamment dans l'agenda proche. Euh, donc euh, jeudi et vendredi il y a l'événement Contribuling. Euh, si j'avais été intelligent j'aurais préparé un lien et je vous l'aurais donné. conférence contribuant c'est une conférence qui est autour de tout ce qui est linguistique comme son nom indique je vous donne le lien euh... qui est plutôt technique co organisée avec l'INALCO Wikimedia France et euh, Lucam euh, pour l'université du Québec je ne sais jamais ce que ça veut dire mais... Université du Québec à Montréal et la bibliothèque Bulac de ça j'ai dit. <coughs> Toujours autour des langues aussi, à la fin de ce mois, il y aura la Celtic Note Conférence qui revient sous un nouveau nom de Arctic Note puisqu'on sera de l'autre côté du cercle arctique. à cause du Covid, on ne pourra pas y aller, mais pour autant, la conférence aura lieu en ligne. Et techniquement du côté de, de l'article. Euh, donc il y a aussi une conférence autour des langues, là qui est plus orienté construction de communautés qui contribue autour des langues. Euh, il y a la technique aussi, mais pas forcément autant. Euh... Voilà. Les euh... gens n'oublient d'autres des événements en 2021. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Il y aura la Wikimania cet été, mais ça, j'aurai le temps d'en parler aussi euh, plus longuement à ce moment-là. Euh... Il manque un événement qui arrive bientôt et que j'arrive pas à retrouver. Donc, euh, tenez-vous au courant, n'hésitez pas à me contacter, voilà, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Euh les d'infos de Wikimedia France, Wikidata, etc. Il y a plein de lieux où vous trouver toutes les infos qui sont fort nombreuses. Au point que j'arrive même pas à retrouver celle dont je voulais parler. Euh, voilà. Et sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de journée éventuellement. Et pour euh, ceux qui le veulent, vous voulez revenir dans un peu moins d'une heure. Merci Envel évidemment le webinaire euh, Wikidata Data enfin Wikidata et Glam euh, qui va être euh, semi-technique semi-glam et qui est à destination de bah, donc Glam c'est les instigants culturels. Je vous mets le lien vers le billet de blog Wikimedia France. Je crois qu'il y a une page quelque part. Mais surtout. <coughs> oui c'est ça qui est en deux fois du coup, le 3 et le 10 juin. Donc le 3 si je dis pas de bêtises. Oui, c'est aussi ce jeudi. C'est ça, jeudi. Il y a le et, qui et Wikidata et Glam. Et jeudi suivant, le 10. C'est en semaine, puisque c'est plutôt à désignation de public professionnel. Et où j'interviens d'ailleurs. Euh, merci pour le lien. Euh, oui. <coughs> bon, il doit y en avoir d'autres que j'oublie, mais que je ne pense pas. C'est celui-là que par contre je pensais avoir oublié. Donc, euh, merci beaucoup. Bonne soirée. Puis à la semaine prochaine pour continuer, notamment sur les préfixes. Et, euh, et on fera tous les préfixes autour de l'Elexem, du coup, aussi pour finir la semaine prochaine. Euh, ciao, portez-vous bien!